Chaque moment à ses côtés me donne envie de me battre encore plus. Son sourire pétillant lorsqu'il passe le pas, le, le pas de la porte le vendredi soir me fait briller les yeux. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, on finirait comme cela. Qu'un jour, on arriverait à passer des moments de joie tous les deux. Comme dans deux mondes différents, petit à petit, on apprend à se découvrir. Ce qu'aucune de nous n'a été capable de faire auparavant. Voir qu'on se rapproche, qu'on commence à se comprendre et à partager, à partager des choses ensemble. Ça me donne de l'espoir parce que je me rends compte que même après 15 ans à se chamailler, désormais on est heureux de se retrouver. Il est le seul qui est capable de me faire oublier tous mes soucis aussi vite. Il me fait voler, il m'emmène loin dans les nuages, là où plus rien ne peut m'atteindre. Je sens que désormais il est là, et je sais que je ne tomberai plus jamais aussi bas. Il a été là pour moi au moment où j'en avais le plus besoin, et depuis il ne m'a plus lâché une seule fois, alors pour ça je lui serai reconnaissante jusqu'à mon dernier jour. Il ne se rend pas compte à quel point je l'aime et à quel point tous ces petits moments à rigoler aux éclats sont importants pour moi. Il n'y a pas de mots pour décrire les émotions qui m'envahissent lorsqu'il revient passer le week-end à mes côtés. Je suis tellement fière de lui, fière de dire aux autres que ce beau mec sur la photo, c'est mon frère. Fière de leur parler de tout ce que je partage avec lui à présent. Je l'aime plus que tout. C'est trop mignon. <rire> c'est une déclaration d'amour à son frère, je trouve ça trop mignon. J'en ai jamais vraiment fait avec mes frères. genre On chamaille et tout, mais on ne s'est jamais du coup vraiment. Alors que je l'aime vraiment. Même tous, même si moi avec mon petit frère c'est compliqué de temps en temps, mais je l'aime beaucoup, mon grand frère. Alors lui, c'est ma petite terre, ça fait depuis un an, et ben, on est devenu super proche, on se dit tout. Ben, faire une déclaration comme ce qu'elle vient de faire, ben, j'aimerais bien lui en faire une. Mais, on va dire qu'après il, me... il va me charrier dessus alors, <rire> alors on va éviter.